Contextualisons d'abord cette vidéo. Le 27 juin dernier, j'étais à Belfort pour participer à la manifestation de soutien aux salariés d'Alstom dont un millier d'entre eux vont être licenciés par General Electric, leur nouveau propriétaire. Durant cette manif, j'ai croisé deux journalistes. Un employé chez TF1 et une autre pigiste qui travaille pour plusieurs médias dont LCI. On a discuté un peu et je leur ai proposé de leur poser quelques questions improvisées. Ils ont accepté et on s'est donné rendez-vous après la marche devant la préfecture. Alors moi je m'appelle Lucas, je suis euh, journaliste au service politique euh, du groupe TF1, donc pour TF1 et LCI. Moi je m'appelle Charlotte, je suis journaliste reporter d'images, euh, euh, je suis à la pige par contre, donc euh, je travaille euh, régulièrement pour le groupe TF1. Donc, deux euh, statuts différents finalement, et deux fonctions différentes, même si le travail est un peu similaire à la fin. Euh, la manifestation vient de se terminer, une réaction bah moi j'ai trouvé ça assez impressionnant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, euh, même assez, euh, assez, euh, assez émouvant, même presque j'ai envie de dire, de voir tous ces gens qui se mobilisent, pas forcément pour des gens qu'ils connaissent directement, mais pour, pour, pour leur ville, pour, pour leurs emplois, c'est encore agréable de voir, au-delà de toute considération politique ou quoi que ce soit, c'est assez agréable de voir que des gens sont encore capables de se mobiliser pour autre chose que leur situation personnelle, je trouve que c'est beau. Euh, bah moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire euh, Lucas, du coup, et pour revenir sur, euh, notamment, bah, il oui, y avait quand même énormément de monde, on on a réussi à faire euh, à se mettre un peu en hauteur pour pouvoir filmer et bien montrer qu'il que y avait quand même, on a vu une grosse marée humaine et c'était assez impressionnant. Par, moi, je fais pas mal de manifs parisiennes dernièrement et je trouvais que là, il y avait un peu plus de monde qu'à Paris euh, en ce moment, je veux dire. C'est intéressant d'ailleurs, ça apparaît en ce moment, parce qu'il apparaît en ce moment, dans les grandes villes, on, avec les gilets jaunes, etc., la, la répression policière, comme on en parle souvent, c'est peut-être ça qui décourage d'aller dans les manifestants, on sait pas trop, hein. C'est un sujet hyper sensible, ça, ah ouais. moi je ne sais, sais pas, évidemment qu'il y, y a eu ah ouais. des, des excès du côté de police, évidemment qu'il y a aussi beaucoup d'excès du côté des manifestants, je suis pas dans la place d'un CRS avec un casque qui se reçoit plein de trucs sur la, sur la gueule toute la journée. Je suis pas à la place, place d'un gilet jaune qui se fait gazer alors qu'il a rien fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi beaucoup d'incompréhension de, de, de, des deux côtés. Pour un gouvernement, quel qu'il soit, lâcher les policiers, c'est pas possible. Parce que si tu lâches les policiers, après qui tient le. Donc, je, je, moi, je ne me permettrai pas de me dire qu'il y a une solution facile. Euh, que, euh, voilà. Après, qu'il y ait eu, qu eu des bavures et des excès, ça, c'est évident. Et je pense que les médias l'ont dit, peut-être pas assez au goût du goût de certains, mais les médias l'ont dit. Voilà. On a montré les, des gens qui se sont pris des trucs de flashball dans, dans, dans, dans le visage, des mutilés. On en a parlé, on, on l'a dit. C'est une très bonne tradition ça, parce que tous les deux, vous êtes journalistes. Toi, du coup, à la pige, précisons que c'est quand même plus précaire que, par exemple, toi, ta situation à toi, vous êtes d'accord avec ça Tu pigises pendant très longtemps avant de, de devenir salarié, mais oui, oui, c'est plus précaire, ouais. oui. non, non, oui, euh, bah, moi, ça fait deux ans que je suis sortie d'école, et, bah, la, plus, la plupart du temps, dans ce métier, on commence comme ça, c'est c'est la façon de fonctionner des médias aujourd'hui c'est assez précaire moi je m'en sors bien oui oui non oui par la pige dans le journalisme ça c'est c'est ça c'est l'intérim du journaliste moi j'ai toujours enfin voilà pour l'instant ça me convient j'arrive à payer mon loyer on va dire parce que j'arrive à m'en sortir en travaillant pour différents médias euh, oui. Ça peut, euh, voilà, faut être euh, très disponible. Il n'y a pas forcément des vacances quand on veut, <rire> des choses comme ça. Et en l'occurrence, depuis le mois de novembre, j'ai pas eu un seul week-end euh, pour moi. Mais euh, bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est un métier qui me plaît aussi, donc, enfin. Euh, pour l'instant, ça me dérange pas d'être dans, enfin, dans ce cadre-là. Okay, cette... Même si c'est un peu complexe, comme on comprend tout à fait. Ben, c'est une bonne transition, comme je disais, parce qu'on sort d'une grosse manif. Il y a pas mal de gilets jaunes, il n'y a aussi pas que ça. Des gilets verts, des gilets rouges, des gilets noirs, enfin, toutes les couleurs possibles, imaginables. Et, et il y a une relation particulière avec le journaliste. Moi qui suis vidéaste indépendant, me prend souvent pour un journaliste classique. Et je, je, je subis parfois les choses que tu pourrais me décrire après, ou toi aussi. Ton ressenti, votre ressenti là-dessus, comment ça se passe en général mais ça dépend, il y, a, il y a du cas par cas. Ce qui, ce qui est vrai, c'est que la foule entraîne des mouvements de foule. Donc euh, il suffit qu'il y ait une personne euh, excitée dans une foule pour que ça, après, qu'il y ait de la contagion sur toute la foule. Euh, voilà, exemple tout à l'heure, on était en train de filmer depuis un balcon la foule. Juste, ils nous ont vus, ils nous ont pris un parti, nous ont évidemment, comme d'habitude, traité de menteurs, collabos, tous les noms. Oh Moi j'ai juste voulu répondre pour leur dire « on fait l'amour, pas la guerre », j'ai juste fait un cœur. Et ils ont pris ça comme une insulte, donc ils ont commencé à me faire des doigts d'honneur. Euh, voilà, tout à l'heure, il y en a qui m'a menacé de me frapper. Euh... C'est rude Moi j'étais en bas, je j'étais filmé, je vous ai filmé tous les deux au balcon. Et j'ai entendu autour de moi, j'ai demandé « vous savez qui c'est ?» Ben la plupart m'ont dit non, tu vois. « Ah c'est euh, TF1, c'est euh, BFM, on sait pas trop où c'est un truc... Euh, » et dans le même panier, donc euh, qu'on soit BFM ou LCI. Après, c'est vrai que euh, moi, je pouvais parler des manifs parisiennes de manière générale, parce que c'est celle que je fais tous les samedis, normalement. Euh, LCI, notamment, est un peu plus acceptée que BFM. C'est un peu dommage parce que, enfin, je veux dire, le traitement euh, de l'info, euh, le traitement de l'info est pas hyper différent, mais les gens qui travaillent sur le terrain ont fait exactement la même chose. Et euh, moi, ça me fait un peu de peine à chaque fois que j'entends euh, BFM dégager, LCI, vous pouvez rester. Alors moi, je suis contente de pouvoir rester, de pouvoir faire mon travail. Mais euh, en fait, les, les gens de BFM qui sont là pour filmer et, re, et relayer ce qui se passe, voilà, c'est des gens qu'on qu croise souvent sur le terrain, etc. Et ça fait un peu de mal euh, parce qu'ils essayent juste de faire leur travail en fait, comme nous. Quoi. Ce qui est très, très, très euh, agaçant parfois, c'est que euh, quand on reproche de ne pas dire la vérité alors que justement on est là pour parler du mouvement que les gens sont en train de faire. Euh, si on n'était pas là, personne n'en parlerait. Alors il y aurait toujours les réseaux sociaux, il y aurait des journées... Nous, parce que parfois nous, les vidéastes indépendants, on fait deux fois sûr, autant d'audience que les grandes chaînes Bien sûr, mais euh, quand même souvent bien aidé par une caisse de résonance, quand même, par des chaînes nationales. Si Ça commence sur les réseaux sociaux, après ça prend de l'ampleur grâce aux, aux chaînes nationales parfois. Euh, bon, en tout cas... Ouais, euh, euh, sûr, euh, euh, quand on arrive sur un, un endroit pour cou couvrir le truc et qu'on se fait insulter, on, bah, on a presque envie de dire, bah, bah, tant pis, on, on, la prochaine fois on viendra pas. Et qu'est-ce que je, dis, je te disais tout à l'heure, on se fait insulter partout. Donc, euh, si on va faire une manif de chef d'entreprise, on va nous traiter de sale journaliste gauchiste. Euh, si jamais on va faire une manif de, euh, de, de syndicaliste, on va dire qu'on est à la salle du grand capital. Si on va faire une manif pro-sioniste, on va dire qu'on est pro-palestinien. Si on va faire une manif des palestiniens, on va nous dire qu'on est des sionistes américano-impérialistes. Euh, on est tout ça à la fois, les journalistes. Donc, si, si on est tout ça à la fois, si fois c'est qu'au final, on, on est peut-être... À peu près neutre, c'est ce que je Ça me dis. Pas voilà. pas neutre hein. Il faut l'être, je pense, mais on peut pas être... On est, tout le monde est subjectif. Est-ce que tu peux me dire quoi Un journaliste honnête, est objectif honnête. Ah, Objecti voilà. Pour moi, le journaliste doit être honnête. L'objectivité n'existe pas. Essayer de l'être, c'est possible, par contre. C'est-à-dire qu'on fait tout pour l'être. Voilà. Mais on est, on est de, de, de, de chair et d'os. On est de chair et d'os, et euh, voilà. Quand moi je me fais accueillir par, par des insultes, des menaces de coups, voire de mort. Oui, mais tu comprends ça. ça impacte, alors je sais ça pas, ça impacte oui. ma façon de voir après le mouvement, forcément. Forcément, ah. voilà, je suis humain. Voilà. Bien sûr, ça c'est important de le préciser, c'est pour ça que je voulais vous donner la parole aujourd'hui euh, comme ça, mais est-ce que vous avez quand même une analyse large, parce que tu dis que es, vous êtes journaliste, vous avez donc la possibilité, euh, vous avez appris d'être euh, euh, pas forcément neutre, mais d'avoir une vision large de, politiquement par exemple, et là le fait que tu te fasses intellectivé par une personne ou par une foule, il y a quand même quelque chose, si c'est partout il y, y, y a quelque chose, une fracture, quelque chose entre ce que vous représentez, ce que vous êtes. Parce que toi, tu n'es pas rue télé toi non plus, par exemple. Vous n'êtes pas éditorialiste, vous êtes journaliste de terrain. Il y a une différence. Peux-tu m'exprimer ça euh, Moi, ce que je pense, c'est que tout, chacun retient et entend ce qu'il a envie d'entendre en, et de voir. En, en, en, ce que je te disais tout à l'heure, personne, quand on nous dit qu'on sert la soupe de Macron, personne ne nous parle que l'année dernière, pendant tout l'été, pendant tout l'été, on a parlé de l'affaire Benalla à longueur de JT, à longueur de JT. On a poursuivi Macron pour qu'il réponde dessus. On a été le filmer jusque dans les couloirs de l'Assemblée. On a récupéré des vidéos euh, filmées par des députés pour voir ce qu'il. Est... Enfin, c est, c est, on a fait notre travail. On a et je pense pas que Macron était très content. Et je pense pas qu'il était là. Mais ça, par contre, personne nous en parle. Personne nous en parle euh, dans, les, dans les gilets jaunes. Personne nous en parle. Euh, donc on sert que la soupe de Macron. Je, je moi, je, je, par exemple, moi qui suis un consommateur de ce que vous produisez, non, on va finir, t'inquiète, euh, ben, ça par exemple, j'ai moins vu. Parce que c'est pas toi, c'est ni toi qui, qui, qui êtes sur les plateaux télé télévisés, qui faites le montage souvent de ce que vous faites. Est-ce que ça, il y a un... J'aimerais bien que vous vous exprimiez là-dessus, en fait, sur le fait que ce que vous produisez sur le terrain, vous, en tant que citoyen, en tant que journaliste, avec une certaine éthique, et ce qui est redistribué après sur les grands écrans, il y a quand même... Est-ce que tu peux me dire qu'il y a quand même une différence okay Sinon, ça nourrirait pas cette haine que vous pouvez ressentir, vous, sur le terrain. Mais euh... Quand, quand, quand, quand tu, là, nous on est arrivé avec Charlotte euh, sur la manif à midi, on va repartir à 18h, on a tourné pendant 6h, quand à la fin il faut faire un sujet de 2 minutes, c'est évident qu'il ne peut pas y avoir tout. Enfin, euh, c'est mais... là, là, je peux te le dire à l'avance, dans le sujet de ce soir, il va y avoir des salariés de général électrique, il va y avoir euh, des politiques, il va y avoir... Peut-être des gilets jaunes, des gens, <rire> euh, des gens, des gens, des gens, des, des simples habitants de Belfort qui défendent leur ville. On va essayer de faire un panel le plus représentatif de ce qu'on a vu, mais comme à chaque fois, en fait. Là, on n'a eu aucune, aucune directive de euh, surtout pas ça, surtout pas ça, on ne veut pas entendre eux, on ne peut pas entendre ça. Non, non, on est parti, on nous a dit, allez voir ce qu'il y, qu y a, et racontez-nous nous, en, en deux minutes. Voilà. C est, c est... Là, tu me dis quand même qu'en en fait, en gros, il n'y a pas de problème, euh, tout se passe bien, on fait ce qu'on veut, les journalistes sont clairs. Sont... Ce ben, n'est pas vrai parce que sinon, il n'y aurait pas de... Je vais donner la peur à la charlotte, du coup, il n'y aurait... Y aurait pas cette invective, normalement. Si le travail serait, comme vous le dites, parfait. Ce qui est reproché principalement, euh, aux, médias... Est reproché principalement aux médias, du coup, c'est euh, tout ce qui est dit en plateau. Et nous, c'est vrai que quand on travaille en manif et qu'on a le retour en tête, on entend des choses en plateau qui ne sont pas forcément exactes. Et souvent, on le fait remonter à ce moment-là, si on peut, parce qu'on a du matériel, etc. On fait au mieux <rire> sur le moment. Euh, je sais que nous, à LCI, on a souvent des débriefs euh, après les manifs pour dire justement euh, ce qu'on a pensé, etc. Donc, euh, on, on arrive à s'exprimer, euh, nous, en tant que journalistes de terrain, on a quand même une voix dans la chaîne. Euh, mais voilà. Non, non, non, non. Ce que je veux, ce que juste que je veux dire, c'est que du coup, ce qui nous est re principalement reproché, c'est ce que les gens nous disent quand ils viennent nous voir en nous disant LCI... Euh, euh, filmez pas ou, ou autre chose, c'est que ce qu'on nous reproche principalement, c'est pas forcément nous sur le terrain, mais ce qui est dit en plateau. Moi, il y a des choses que j'entends euh, en plateau qui sont pas toujours vraies, exactes en tout cas. Il euh, y a des opinions euh, de part et d'autre. Après, dans chaque chaîne, il y a aussi une ligne éditoriale. C'est comme ça, et ça l'a été de tout temps. Et les, les personnes qui sont interrogées en plateau, souvent, bah, c'est des personnes, justement, qui sont invitées pour donner leur opinion, en fait. Et les chaînes, de manière générale, ont une ligne éditoriale, tout comme euh, les journaux ont une ligne éditoriale, enfin, de, de tout temps, en fait, il y a eu une ligne éditoriale, et on a l'impression que c'est aujourd'hui qu'on nous reproche euh, le fait qu'il y ait une ligne éditoriale dans les chaînes, dans les médias, en fait, sauf que ça a toujours existé. Mais une ligne éditoriale, ça veut pas dire qu'on n'essaye pas d'être honnête, enfin, qu'on n'est on pas honnête, en fait. On essaye quand même de faire notre boulot de la façon la plus honnête et neutre possible, mais il y a une ligne éditoriale dans la chaîne, et c'est comme ça. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un qui regarde LCI bah, n'est pas en accord avec la ligne éditoriale, bah, qui regarde une autre chaîne, en fait. Mais voilà, c'est... Oui, il y a un traitement qui est un petit peu calibré par cette ligne éditoriale. Ligne éditoriale qu'on pourrait peut-être euh, traduire par euh, position politique, parfois. Quand on t'entend parler euh, de, de, des éditorialistes, je sais pas, moi je pourrais penser à Christophe Barbier, ce genre de personne. Tu, tu peux, on, on, on peut analyser ça comme... Mm, la, la zone est un peu floue, tu vois, je, je sais pas, c'est peut-être oui, ça bien. ce que les gens... Bon là, là encore ce sont des éditorialistes, ce ne sont, sont pas des journalistes en fait. C'est des personnes qui sont là pour donner leur opinion sur quelque chose. Et c'est des personnes euh, qui euh, bah, ne viennent pas souvent voir ce qui se passe sur le terrain. <rire> donc voilà. Et donc pour terminer, j'ai presque l'impression que tu viens de résumer carrément tout le truc. Il y a un, un amalgame ou une incompréhension, quelque chose qui fait que ben, tu, tu te prends dans les dents un peu tout le terrain ce qui se passe ailleurs, ce qui n'est pas de ton ressort. Euh, oui. Oui, après, il y, y, a, y a des remarques de certaines personnes qui viennent discuter calmement avec nous. Euh, on discute, on arrive à discuter et qu'on entend, parce qu'ils qu sont parfois vrais, bien sûr. Donc on les entend. Euh, après, il y a des personnes un peu plus euh, virulentes et... Euh, Là, voilà, moi, il y a un moment donné, ça fait 7 mois que je suis sur les manifs, j'ai les jaunes. Il y a des moments où j'ai plus trop envie de discuter non plus, euh, parce que bon, je suis de faire mon travail aussi. LCI, on est tout le temps, toute la journée en direct, euh, encore euh, les samedis. Donc, euh, donc du coup, euh, c'est toujours délicat de parler avec les gens, d'autant plus quand ils sont euh, un petit peu, peu virulents. Dernière question, Charlotte, tu serais pas euh, en train de bosser, tu serais là aujourd'hui quand même ou pas Mmh, non, parce que ça serait mon premier week-end de libre. Ah <rire> ouais, c'est clair Le doré, tu serais, Mais... Euh... Tu serais pas fatiguée en pleine forme euh, Alors moi, je ne suis pas, pas quelqu'un de, de très... Euh, quand je te dis là, je te coupe, mais quand je te dis là, physiquement ou pas, est-ce que tu soutiens en fait, en gros, ce qui se passe en France, les, les manifs, etc. Alors, je vais pas répondre sur les gilets jaunes. Oh, okay. Là, cette manif-là, oui, je trouve qu'elle a, a du sens, en fait. Euh, ce qui se passe, c'est quand même important. Euh, après, euh, physiquement, je ne serais pas là, je pense, non. Voilà. Merci à toi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo assez rare et inédite, totalement improvisée, où deux journalistes de terrain ont pu réellement, librement s'exprimer. Le rôle des médias est crucial dans notre société. Et de manière générale, je pense qu'il faut sans arrêt essayer de faire des passerelles, des ponts pour pouvoir se parler. même si on Et surtout si on est différent, pour pouvoir mieux se comprendre. Entre manifestants, journalistes, entre politiciens, administrés, Enfin, il faut absolument. Alors qu'on a tendance à observer que des fossés se creusent entre toutes ces couches de la société. C'est pour ça que quasi systématiquement sur les manifs, bah, je vais parler aux journalistes et aux personnes que je croise. Déjà à Marseille, souviens-toi, j'avais tendu mon micro à une journaliste de France 3. Ah bah, je suis journaliste et citoyenne, je peux pas être l'un puis l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Euh, une grande tristesse de voir, d'être si mal compris, euh, donc ça c'est extrêmement violent. Pour finir, n'oublie pas de toi aussi, t'exprimer dans les commentaires, de laisser un pouce vers le haut, t'abonner à la chaîne YouTube, etc. Et si tu le peux, si tu le veux, de m'aider des 1€ par mois sur Tipeee à pouvoir financer la suite de mon activité ici. D'ici là, moi je te dis à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao